Vous parler euh, de Grave euh, aujourd'hui, qui est un film de Julia Ducourneau. Julia Ducourneau qui a eu la palme d'or cette année, donc on est très contente pour elle. Euh, on aurait bien parlé de Titane, moi je l'ai vu, mais Elise l'a pas encore vu, donc pas on encore. va attendre un petit peu. Euh, donc attention, euh, dans cette vidéo, nous allons vous spoiler complètement le film. Donc, euh, Grave. Alors, peut-être pour commencer, qu qu'est-ce qu qui t'a marqué, toi Parce qu'on a beaucoup discuté toutes les deux quand ouais. on a vu ce film, qui quand un, un film. Euh... Marquant marquant Alors qu'est-ce qui t'a le plus euh, surprise ou marqué euh, ouais. à la première vision du film Je dirais que vraiment ce qui m'a le plus euh, marqué c'est que quand j'ai commencé à regarder ce film, en réalité, je ne savais absolument pas de quoi il parlait. C'est-à-dire que j'avais juste entendu dire que c'était euh, donc effectivement une jeune femme qui rentre en école vétérinaire et peut-être qu'elle allait, qu allait avoir du bizutage ou quelque chose comme ça. Donc je m'attendais à un film un peu social mais quand le tournant du film vient et que donc cette jeune femme euh, que l'on a forcée à manger il me semble je crois du foie de lapin euh, cru oui. se met à aimer la viande de manière vraiment très importante un peu compulsive et que un jour par hasard euh, je crois que c'est sa sœur qui se coupe un, un doigt je sais plus oui un doigt là, il me semble c'est un doigt de la main et qu'on la voit prendre ce doigt <rire> et le rapprocher de sa bouche là mon cerveau a commencé à dire Ouh là là, oh là là, là là là qu'est-ce qui va se passer Je suis pas du tout prête pour ça. Donc effectivement, il euh, y a vraiment eu une espèce de, de choc euh, entre cette image effectivement de film social et en même temps, on tombe dans le film de, de genre. Enfin voilà, on ne s'attend pas forcément à regarder un film sur le cannibalisme. Et, et ça vraiment, c'était un peu le choc et un mmh. choc positif pour le coup. Ouais alors moi j'étais j'étais un peu... j'ai quand même beaucoup aimé le film mais c'est vrai que je m'attendais à un film d'horreur parce qu'on m'avait dit que c'était un film d'horreur et du coup bah pour moi c'est pas un film d'horreur, c'est vraiment clairement non. un film social qui bascule c'est vrai sur du gore et sur... mais ça reste quand même très très réaliste jusqu'au bout et moi, je dirais ce qui m'a le plus marqué, c'est évidemment ce que tu racontes, mais aussi euh, la fin, qui est... Bah, alors du coup, je... là pour le coup, je ne vais quand même pas la dire, mais mmh. euh, où vraiment, euh, je trouve que la boucle euh, de la fin, elle est vraiment géniale, et vraiment réussie. Et aussi, cette comédienne qui est assez euh, extraordinaire, parce qu'elle est euh, tout en retenue. C'est un rôle quand même euh, très difficile, euh, et euh, qui, est, ouais, qui vraiment porte le film pour moi. Euh sur ses épaules. Enfin, et puis après, très... c'est très lent. Le début est très très lent, euh, mais en même temps, du coup, elle prend son temps aussi pour euh, montrer euh, ce que c'est que euh, bah, d'arriver dans une école, ce que tu disais, le bizutage. Euh, les plans sont hyper beaux euh, aussi. Donc, euh, j'ai bien aimé vraiment cette atmosphère, ce, le fait qu'elle prenne son temps justement pour mettre en place cette atmosphère. On la suit elle et on est assez... Enfin, moi, j'étais assez inquiète de voir ce qu'il allait advenir d'elle. Euh, voilà de notre héroïne et effectivement au début et en fait, il faut plus s'inquiéter pour son entourage voilà c'est ça en fait au début <rire> Donc, on a peur euh, pour elle et plus le temps passe plus on a peur pour son entourage ouais. et euh, ce qui est intéressant je trouve vraiment ce qui se déploie vraiment le long du film pour moi la question c'est vraiment est-ce qu'elle c'est une histoire de, de, de transformation en fait quand même ce, ce ouais. film de de, ouais, de, de transformation révélation, de révélation euh, ouais. et on se demande enfin moi j'ai eu l'impression qu'on se demande en gros, est-ce qu'elle va à rester humaine ou est-ce qu'elle va, enfin, est qu va devenir un monstre mmh. Et c'est vraiment pour moi la question qui plane autour du film mmh. euh, jusqu'au bout. Ouais, ouais donc c'est vrai que c'est très réaliste, mais c'est un peu tenté par le fantastique. En fait, il n'y a pas vraiment la résolution de ça. Il enfin, mmh. y a une révélation à la fin. Elle ne se transforme pas en loup-garou, en tout cas. Enfin, va non <rire> <à le> dire. <rire> Mon Dieu, quel spoil Il ne se transforme pas en loup-garou Alors du coup, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour donner envie de voir ce film C'est un film qui vraiment est surprenant. Dérangeant. Moi, Dérangeant pense. aussi. Mmh. Quand même très gore. <rire> gore ouais. oh. Et très prenant. I'm coming, I'm coming, I'm coming.